Tel que je suis sans rien Dieu soit béni. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur pour ce qu'il est en train de faire et aussi sa manière d'agir encore parmi nous. Nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, agisse encore et davantage parce que nous le voulons de plus en plus alors que nous voyons les temps qui avancent effectivement aussi, les événements qui se déploient aussi autour de nous nous les supplions de pouvoir réellement nous aider. Nous sommes heureux de ce que nous avons encore, ce privilège de pouvoir nous tenir ensemble dans la maison du Seigneur, de pouvoir réellement aussi l'exalter au travers des chants et des cantiques, et de pouvoir réaliser aussi qu'il témoigne qu'il est vraiment présent et qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons changer, mais le Seigneur, notre Dieu, ne change point. Il demeure l'absolu, il demeure réellement celui vers qui nos yeux et nos cœurs doivent se tourner. Que le Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, Seigneur Jésus-Christ, puisse réellement vous bénir tous, et chacun de vous, euh, ce matin et aussi cet après-midi. Je prie pour que chacun de vous se sente aussi à l'aise. Et nous le remercions pour sa présence qui a aussi réjoui nos cœurs et, et touché notre âme. Nous prions pour que cela soit encore davantage, afin que toute la congrégation entière puisse être ouinte, effectivement, et que le Saint-Esprit saisisse encore puissamment et remplisse aussi le vase. Tout cela dépend simplement de notre disposition à nous. La manière dont nous voulons que le Seigneur, notre sauveur, puisse se saisir de nous et agir encore davantage. Nous l'avons aussi entendu, que la Bible nous fait savoir que, que celui qui s'approche de Dieu doit vraiment croire que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui le recherchent. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour être euh, sauvés, pour réellement aussi croire, effectivement aussi, toutes les promesses que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire, effectivement, et en prendre partie aussi, et aussi faire partie, effectivement, de ce que le Seigneur, notre Dieu, fait dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Nous croyons de tout notre cœur que nous sommes réellement son peuple, les troupeaux de son pâturage, que Amen. sa main glorieuse est bénie et conduit, gardé par lui-même, et protégé aussi par lui, et nourri aussi par lui, comme David le disait, l'Éternel est mon berger, Amen. je n'ai qu'à rien, et il me conduit effectivement vers de leur pâturage. Nous devons avoir la certitude que Dieu existe. s'il existe effectivement aussi, alors il est capable de pouvoir aussi parler et d'agir aussi, effectivement, pourquoi les cœurs qui croient, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, la parole de Dieu qui, en, qui agit en vous, qui croyez, effectivement, lorsque nous la croyons, il doit avoir, effectivement, aussi un effet pour celui qui croit. Alors, nous ne venons pas comme des spectateurs, effectivement, nous venons aussi pour que nous soyons participants. La chose, effectivement, dans laquelle Dieu se trouve, effectivement, aussi, être aussi en action lorsque Dieu agit, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais puisque mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, attend de tout un chacun de nous. Nous devons tourner nos regards vers celui qui est le consommateur de la foi, effectivement, C'est lui qui suscite, effectivement aussi et nous le remercions pour ce qu'il fait et il nous a donné le moyen pour que cette foi soit entretenue de manière à ce que nous puissions être certains que quand nous lui demandons quelque chose il est sûr et certain et il nous écoute et si nous sommes sûrs et certains qu'il nous écoute alors nous avons aussi la certitude que nous avons reçu donc la chose que nous lui avons donc demandé. Tout cela est effectivement par la foi, et parce que sans la foi, il est impossible de pouvoir plaire à Dieu, parce que nous marchons avec notre pensée et notre esprit. Alors là, effectivement, il y a une opposition entre Dieu, parce que notre intelligence n'a rien à voir avec les choses qui sont donc spirituelles. Nous l'avons lu avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 2, il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées donc au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées effectivement par son esprit. Et l'homme spirituel juge de tout. Amen. Mais l'homme naturel Effectivement, il est en dehors de toutes ces choses-là, parce que ces choses, c'est spirituellement qu'on en jeu C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir privilégier effectivement les domaines spirituels. Et c'est toujours par la foi que tout ce qui est spirituel aussi est entretenu pas par l'imagination ou par la pensée, mais c'est simplement par la foi que nous recevons et réellement, que maintenant, par cette foi, maintenant, la chose que nous avons reçue a aussi une action aussi à l'intérieur. Que Dieu, notre Seigneur, nous soutienne, qu'il bénisse chacun de vous, qui êtes probablement venu aussi pour la première fois, et même ceux qui sont aussi à l'écoute, que le Seigneur euh, les bénisse, qu'il les soutienne. C'est vrai, nous reconnaissons que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir agir et qu'il amène aussi son œuvre à, à l'achèvement. C'est pour ça aussi qu'il attire les uns et les autres par les moyens qu'il a lui-même pourvus. Il est en fait certain que il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup effectivement des gens qui proclament beaucoup de choses, mais ce qui nous rassure, c'est ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir dire à Jérémie en disant que moi ici, je veille sur ma parole. Dieu ne peut pas veiller sur nos déclarations à nous, mais il veille effectivement sur ce qu'il a dit. Et il nous a dit aussi que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusque aux extrémités de la terre alors viendra donc la fin. Donc nous avons la certitude que même s'il y a des, des, des faussetés qui sont prêchées, des choses qui ont été annoncées par les gens, effectivement, nous avons la certitude que aussi la parole de Dieu est prêchée et que Dieu continue toujours à pouvoir annoncer effectivement aussi sa parole. Il est le seul qui dit et la chose arrive et aussi lorsqu'il qui leur donne, et doit aussi arriver aussi. C'est pour ça que nous avons goûté que la vérité n'est qu'en lui. Et C'est la raison pour laquelle nous nous attachons à lui, nous nous attachons pas aux hommes non pas, non pas non plus à ce que les hommes disent, nous attachons à ce que Dieu dit. Et c'est pour ça qu'il nous a appris un truc et depuis même l'Ancien Testament, évidemment, tout ce que Dieu a eu à pouvoir utiliser, il disait toujours, ainsi parle donc l'éternel. Alors nous avons confiance dans toujours, là ainsi parle l'éternel. Donc comme nous savons que c'est lui qui a annoncé effectivement la chose, alors nous sommes aussi certains. Pourquoi est-ce que nous faisons confiance que nous avons l'assurance dans ce livre qu'on appelle la Bible Alors ça me rappelle effectivement notre frère Kasséreka, et les seigneurs le Seigneur le bénisse. je pense qu'il doit être ici, il n'est pas là ce matin. Et voilà que, je pense qu'il y avait une dame, donc je crois qu'elle doit connaître effectivement, qui disait, euh, dans, dans, sur les réseaux mensuels qui se trouvaient, il dit, la dame dit, mais et je voudrais savoir quelle est donc cette église où on dit toujours la Bible, la, la, dans cette église ou dans ces lieux où on dit la Bible dit. Donc la dame voulait savoir où est-ce qu'on disait, on parle en disant la Bible dit. Alors le frère avait dit, mais c'est chez nous. C'est chez nous, c'est chez nous, où nous disons, la Bible dit. Nous remercions Dieu de ce que réellement, d'une manière ou d'une autre, effectivement, la parole de Dieu est annoncée. Pourquoi est-ce que nous nous, nous accrochons à, à, à, à ce livre, qui est donc la Bible, pas autre chose pourquoi est-ce que nous nous accrochons à cela Parce que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi ils tiennent toujours effectivement à la Bible, et, et, et les autres disent, mais tout le monde à la Bible. Mais Alors, il y a une chose qui est très importante, que tout un chacun de nous puisse arriver à pouvoir comprendre. D'abord, dans les livres des hébreux, de <coughs> Au chapitre 1, nous, nous lisons une écriture, là je pense que, hébreu au chapitre 1, <coughs> et le verset 1, il nous dit, hébreu 1, verset 1, il nous dit, oui nous pouvons nous lever, que le Seigneur vous bénisse. <coughs> Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils.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 Notre Père et Précieux Sauveur, nous voulons vraiment te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir ici. Mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir te voir aussi à l'œuvre Père et c'est pouvoir aussi avoir la grâce de pouvoir aussi lire ta parole et surtout aussi, Seigneur, de pouvoir te supplier pour que tu viennes encore nous éclairer, donner encore la lumière, mon bien Père Saint. Nous t'aimons parce que tu restes fidèle à ta parole et nous te remercions encore pour le pardon de nos péchés, Seigneur, et la grâce va nous approcher de toi. Je prie pour le peuple qui est ici, Père Saint-Dieu, ceux qui sont aussi en connexion, mon roi, pour que leur cœur soit vraiment ouvert, mon bien-aimé, Père Dubissant, qu'ils puissent réaliser la grâce que nous avons encore dans ce temps. Nous sommes, Père Dubissant, de ceux que tu continues encore à agir afin qu'ils puissent aussi saisir l'occasion pour être sauvés. Pardonne et soutiens-nous, Père. Je te demande cette grâce au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que nous nous posons la question, les gens, mais pourquoi est-ce que et ces hommes ici s'accrochent tellement? Parce que c'est toujours important, parce que lorsque vous lisez la Bible, vous devez d'abord savoir... Quels sont donc ces livres Et puis bon, à quoi ils servent effectivement ces livres Vous pouvez réaliser aussi que dans le monde entier, c'est toujours un peu surprenant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des auteurs effectivement, beaucoup de livres. Mais il n'y a pas un livre qui soit beaucoup plus lu dans le monde et traduit dans plus plusieurs langues, effectivement, comme la parole de Dieu de la Bible. Il faut se poser la question. Et pourtant, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à cela. Mais dans le monde entier, c'est le seul livre qui est aussi traduit dans toutes les langues où chaque homme, effectivement, a le désir quand même de... Il y a des livres comme de, de Coran, il y a des livres comme... De, C'est des bouddhistes, effectivement, de cela, effectivement, des écrits comme cela. Mais il n'y a pas un livre qui soit comparable à, à la Bible. Ah, Dieu soit béni. Parce que dans tous les livres que nous allons lire, que nous pouvons lire, il y a toujours un auteur. Et cet auteur, effectivement, c'est un homme. Alors, alors c'est pour ça que la Bible, c'est différent. L'auteur de la Bible n'est pas un homme. C'est cela, la grande différence, effectivement. Non pas qu'on pense à cela, mais nous avons la certitude, Alléluia, que l'auteur de la Bible n'est pas un homme. Non, les hommes ont écrit des livres, effectivement, comme les, les qu'on appelle des penseurs, dans les Bouddhas, dans ceci, dans cela. Ils ont pensé, ils ont médité, ils ont fait, dans tout ce que vous irez. Mais ici, là, c'est différent. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Alors, comment est-ce que c'est Dieu lui-même à pouvoir s'exprimer parce que les hommes qui ont eu à pouvoir écrire des livres ont d'abord pensé, puis ils ont mis par écrit leurs histoires, leurs illusions, leurs fantasmes, ainsi des événements. De Parce que les gens, l'humanité n'a pas réalisé en réalité aussi la grâce, le privilège, et, et vous savez, l'amour et, et tout ce que euh, c'est Dieu a eu à pouvoir déployer à, à son endroit. Vous pouvez réaliser qu'effectivement que chaque homme, c'est l'homme sur la terre, qu'on le veille ou pas. Et ça, on ne peut pas changer dans l'homme. Il y a cet, ce désir profond de pouvoir quand même chercher à connaître l'existence de Dieu. Okay. Okay. Mm -hmm. okay. Okay. Mm -hmm. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne peut pas dire que je ne me suis jamais posé la question de savoir si Dieu n'existait pas. Ça ne me suis même pas intéressé. Non, chaque être humain, sur la terre, à un certain moment, il s'est posé la question de l'existence des dieux. Oui, parce que d'abord, quand un homme se voit, il doit se poser d'abord la question de savoir d'où est-ce qu'il vient. Et puis quand je sors de l'extérieur... Je regarde l'espace, effectivement, la lune, les étoiles et tout ça. Je dis quand même d'où est-ce que c'est la vie Même si on s'est dit que, bon, on croit à la théorie qu'on appelle du bing-bang de l'explosion qui vient donc du néant. Alors, on peut quand même se poser la question, ben les néants viennent d'où Parce que si c'est un néant, c'est que ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez Parce que comment quelque chose peut venir du néant quand, vous comprenez bien, non? Quand on dit les néants, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors, comment voulez-vous que de rien vienne de quelque chose? Ça, ça c'est comme les scientifiques nous font comprendre qu'effectivement, que il y a eu explosion. Alors, si explosion, qu'est-ce qui a explosé? Et ce qui a explosé, qu a explosé la d'où vient-il? Et comment l'explosion a pu avoir lieu? C'est ça aussi, les questions que l'homme doit se poser. Alors quand l'homme regarde effectivement, vous voyez, il dit, mais bon, c'est la on regarde et il dit, mais comment est-ce qu'il peut y avoir même, parmi les arbres, différents arbres? Il y a les palmiers, il y a le cocotiers, il y a le pommiers, il y a, a le poirier, il y a tout ça quand même. C'est que quand même, c'est comme s'il y a un jardinier. Alléluia, un jardinier qui s'est mis là pour voir penser qu'il me faut des oranges, il me faut des citrons, oui avec des goûts différents, avec des cigouilles, frère avec des ténèbres différents. Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Vous verrez vraiment ça La nature même en soi, elle transpire Dieu. Elle te démontre qu'effectivement que Dieu existe. Alléluia. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut dire, je suis un athée. Non! Même ta nature à toi te montre que je respire. Et si je respire, il y a de l'air. Alors d'où vient l'air? Amen, Ça ne peut pas venir du néant. Il doit y avoir l'auteur quelque part. Oui. Parce que quand on sort de l'extérieur, on regarde. On regarde dans les cieux. On voit les nuages. Et puis, vient maintenant la journée. On voit qu'il y a une boule qui monte. Cette boule, c'est le soleil. Et quand il se lève, tout le monde se réjouit. Alléluia. Et il fait sa course, monsieur. Et il respecte son trajectoire. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur, oui, madame, Dieu existe. Il est vrai. Et puis, regardez, quand, quand l'homme même se regarde, il a ce qu'on appelle la papille. Et quand même, il prend un fouet, il sait faire la différence. C'est une mangue sans si Non, en tout cas, l'auteur, il est particulier. Oui. toi toi tu peux manger tu fais vraiment des goûts quand tu manges ce qu'il a fait là c'est quand même extraordinaire mon frère donc quand tu te des debout tu dois les louer tu dis je suis vraiment une créature aussi merveilleuse alléluia gloire au Seigneur merci seigneur il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien yeah. Alléluia, oui monsieur, oui madame, il a droit au respect, il a droit à l'honneur, lui dit tu es vraiment Dieu, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Alléluia, qu'est-ce que c'est que l'homme <rire> Oh mon frère et ma soeur Que Dieu nous aide frère Que Dieu nous aide sœur. Si je peux t'appeler sœur aujourd'hui C'est parce que Dieu t'a accordé la grâce Je peux t'appeler frère aujourd'hui Alors glorifie Dieu Que tu as fait de moi un fils Tu as fait de moi une fille Je fais maintenant partie d'une famille Frères et sœurs, nous étions tous errants. Vrai. Vrai. Vrai. Et nous suivions les scientifiques. Est est et puis nous lisions n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'on nous dise qu'effectivement, que l'homme, finalement, on a trouvé, on a mis un peu de Big Bang à côté, et puis on dit qu'il descend du singe. Et tout le monde a cru cela. Donc, c'est dit que tous les hommes sur la terre sont des singes. Ah non, parce que, bon, frère, il ne faut pas me dire le contraire. Les scientifiques ont dit dans les livres que l'homme descend du singe. Donc tous les hommes qui sont sur la terre sont des singes. Alors n'était pas les Africains qui sont des singes. Ah C'est comme ça, non Non, non, pas eux, mais de tout le monde. C'est-à-dire que si tu insultes l'Africain qui est un singe, il te dit aussi, toi aussi. Parce que nous venons tous de la même, la même lignée des gorilles. Je ne sais pas si c'est des gorilles. Ou je ne sais pas où des chimpanzés. Vous voyez comment la folie des hommes, qu'on dit l'homme à pouvoir se dire, tu dis que nous sommes tous un des singes et puis tu vois seulement que l'autre est singe. Mais toi, non, alors il y a un problème, c'est toi. Hein, parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. C'est pour que vous compreniez effectivement que vous voyez la connaissance humaine charnelle. Et dit Elle ne conduit simplement qu'à les. Vous savez, je ne vais pas citer ce nom en question, cette absurdité. Donc, alors, si nous descendons du singe, allons, mangeons comme le singe. Ah oui, vous dites, aujourd'hui, si nous descendons tous du singe, vous voyez, je n'ai pas dit que, bon, non, c'est pour que vous puissiez voir que la science n'est pas la chose dans laquelle vous devez mettre votre confiance ça c'est toujours pour pouvoir le dire, c'est vrai qu'on va dire messieurs. oui je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui sont très intelligents, très scientifiques c'est votre droit mais je vous montre quelque chose qui est beaucoup plus que la science parce que, regardez très bien c'est absurde de traiter l'autre comme un, un singe alors que toi même <rire> tu dis que je suis descendu d'un singe mais réfléchissez, mais c'est vrai non tous les êtres humains descendent du singe alors, maintenant, on ne se pose pas la question pour savoir que. Alors, on a amené cette théorie qu'on appelle la théorie par la science, de l'évolution. De l'évolution. Et vous tous, vous avez cru cela On a étudié ça à l'école, effectivement, avec théorie de l'évolution. Ben Jusqu'à aujourd'hui, c'est théorie de l'évolution, évidemment, parce que déjà, dans les écoles, on ne veut même pas qu'on parle de la création. Oui, on a un problème, parce que vous avez passé c'est le professeur qui nous dit on ne veut pas qu'on parle de la création. On veut parler seulement de l'évolution. Pour montrer que l'homme dans sa connaissance, dans sa façon d'être, effectivement, il évolue. Donc il va évoluer davantage. Donc, on se pose la question pour pouvoir savoir. Évidemment parce que le singe a évolué. Comme on nous a dit. Donc il est passé des quatre pattes, des Bon, maintenant on se pose la question. Puisqu'il est arrivé, il a quitté singe, il est arrivé au stade de l'homme. C'est ce qu'on dit l'évolution. Mais en fait, s'il si évolue, donc l'évolution continue. Bon, maintenant, il a atteint un stade de l'homme. Mais il doit quand même continuer à évoluer, puisqu'on passe par l'évolution. Posez-vous la question. Il est monté, et puis il a commencé à se redresser. D'abord, il était comme ça, hein? et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, vous voyez cela, quoi. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis il avait des mains longues, puis se reste, les mains deviennent courtes, cool. vraiment. Il faut être vraiment, je ne sais pas très bien. Hein? Vous voyez quand même, même un chimpanzé, quand il marche, il est quand même main, hein? vous comprenez, non Mais alors maintenant l'homme a évolué, et puis il est monté. On ne vous a pas dit comment les mains se sont rétrésies. le Seulement des dessins que l'on voit, et puis finalement on le voit, il est comme ça. Et voilà, il s'est mis debout. Bon maintenant, puisqu'il évolue, eh ben, il faut qu'il continue à évoluer. Il s'est mis debout. Maintenant. L'étape suivante, révolutionnaire de l'évolution, c'est laquelle Il faut qu'on se pose des questions. Demandons aux scientifiques Ils sont coincés. Parce qu'ils ont inventé une théorie qu'on nous a fait avaler qui n'a rien à voir. Parce que si l'évolution continue, bah, qui continue à évoluer. Maintenant, il est arrivé à ce stade ici, il va devenir quoi Parce que, Alors, on, on dira que l'évolution a stoppé. a stoppé simplement à ce stade ici. Or, nous savons que dans la Bible, on ne a pas parlé des singes ou des crocodiles. Non, non, non, non, non. non. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, et ça c'est vrai, et ça on voit que c'est quand même la vérité. Nous l'aimons, c'est Dieu Amen. Vous voulez connaître la vérité, mon frère, madame, monsieur N'allez pas plus loin on n'est pas besoin de l'université. Là, c'est ici. Oui. Parce que là, tu vas bien comprendre qu'effectivement, que Alors, à quoi servent tout ce qu'on voit? Parce que la Bible nous fait comprendre que la terre était informe et vide. Vide ce qu'il n'y avait rien. Dans le chapitre 2 du même, qu'un arbuste n'avait même pas poussé. Mais c'est Dieu-là qui dit que la terre, par la terre, produise des arbres, donc des sémences de toute espèce, afin que chaque sémence, il a bien dit clairement, ça aucun scientifique ne va même pas y penser, il dit que chaque sémence produise selon donc... Euh, espèce. Voilà pourquoi on a des oranges, on a des citrons, on a des bananes, on a... Des chaque sémence en particulier doit produire selon son espèce. Donc quand je regarde maintenant l'étendue, je vois des bananes, je vois des oranges, je dis bien, alors, c'est que Dieu a eu à pouvoir dire, parce qu'aucun saint ne peut vous expliquer ça. D'où vient la semence de maïs? D'où vient la semence même d'orangers ou même des pommiers? Non, ils utilisent ce qui existe déjà. L'homme ne crée rien. Il a trouvé alors il prend maintenant pour chaque changer, transformer. Mais ça existe déjà. Amen. Alléluia. Amen. Ça existe déjà. Amen. Mais qui l'a fait exister Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, madame, mademoiselle, messieurs, vous qui nous considérez comme étant des imbéciles. Mais en fait, nous avons trouvé grâce Amen. pour que ce qui est imbécile, à vos yeux, devienne la sagesse. En fait, et ce que vous avez comme connaissance, sagesse, effectivement, ça, ça devient <coughs> parce que vous vous trouvez coincé à un certain moment. C'est vrai. Vous allez dans la lune, vous allez dans l'espace pour aller chercher une terre habitable. C'est pour ça que aujourd'hui, on, on dépense beaucoup d'argent, des milliards, des millions. Nous sommes dans un monde où, où c'est important que vous compreniez. Parce qu'avec la science, aujourd'hui, on vient en fait pour vous montrer que ce qui concerne les choses de Dieu, ça n'a pas de valeur. Mais je suis en de pouvoir vous montrer que ceci a plus de valeur Amen. que la science. Amen. Amen. Oui. Mais, peu importe le nombre de tout ce que vous pouvez avoir comme technologie, ça ne pourra jamais, jamais. atteindre ceci. Vous Alléluia. pouvez avoir des appareils qui sont d'à gauche et à droite. Mais ça ne pourra jamais Alléluia. atteindre les niveaux de ceci. Je vais vous poser le question. Oh, mais frère, tu exagères. Juste simplement cela. Trouvez-moi, mon frère et ma soeur, un appareil qui peut me prédire l'avenir. C'est-à-dire, oh frère, tu vois, la météo. Mais mon frère et ma soeur, ces nuages, on les voit se former. Parce que c'est mes frères. Ce que Dieu a eu à pouvoir créer, ça a toujours un cycle. Oui, c'est vrai. Amen. Bien sûr que oui. Amen. Ancien. Et Dieu te bénisse. Amen. Mon frère et ma soeur, il n'y a aucune de la hauteur, la technologie que vous pouvez avoir. Ça ne peut pas de passer ceci, en fait. C'est pour ça que dans les écoles où vous allez, on va vous mettre les crânes. Vous dites parce qu'on veut vous endoctriner en fait. Vous savez, c'est la technique du diable, en fait, de Satan, de pouvoir en fait raboter votre foi. En vous montrant des inventeurs, qu'est-ce qu'ils ont inventé. Ils ont inventé quoi Dites-moi ce que les inventeurs ont inventé. Il peut arriver à pouvoir de l'admiration, oh ah, il a inventé les ventilateurs. Les ventilateurs pour faire quoi Pour brasser l'air. Donc s'il n'y avait pas de Et frère, j'ai des arbres qui sont dehors. Qui sont encore mieux que le ventilateur. Quand les vents passent, les feuilles, il faut ceci. Mais c'est vrai, frère. Non mais c'est vrai parce que on a dit tellement l'homme il a fait L'homme il a fait Mais non frère Sarah L'homme ne peut pas faire quelque chose Qui soit plus que ce que Dieu a fait C'est pour ça toi Fils de Dieu, admire Dieu Glorifie le Seigneur Dis lui tu es grand Alléluia Oh frère nous avons inventé La télévision mais la vision Dieu a donné Avant que la télévision ne soit Tu es assis et tu vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'a rien inventé, frère, c'est ça. Nous avons un privilège. Frères et sœurs. Que vous ne réalisez pas. Le diable, il est malin. Il sait jouer Alléluia. avec l'homme. Avec les, les sentiments de l'homme, effectivement, pour lui faire que tu vois, ça tu peux, ça tu, tu vois ceci, ce qu'on a fait, mon frère et ma soeur. Vous voyez, notre Dieu est grand. Amen. sa façon de pouvoir faire les choses. Et nous, nous remercions. Alléluia. Parce que avec lui, nous sommes certains. Quelle est la chose que l'homme peut avoir inventé aujourd'hui Oh frère, oh frère, vous savez, aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait effectivement, l'homme peut rentrer dans un vaisseau spécial et monter dans le ciel. Mais Elie, avant qu'on arrive à tout ça, Elie est montée au ciel. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. mon frère et ma soeur Ceci est plus que le progrès que vous pensez. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il n'y a aucune chose que l'homme peut faire. Quand Dieu fait, c'est parfait. Bien sûr. Donc frère et soeur, nous ne sommes pas démodés en fait ça. Nous sommes toujours à la page. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils nous disent, oh, nous avons un réchauffement climatique. <rire> Ils nous disent, mais vous voyez, alors nous avons fait des sondes, on sent des, on sent que la température est montée, c'est 1,5 degrés, la calotte de neige commence à pouvoir fondre. Mais toi, tu es as assis là-bas, j'ai dit, mais c'est aujourd'hui. <rire> mais c'est aujourd'hui. Et vous dites, que parce que vous voyez, vous sentez les effets maintenant. Il dit, mais avant que toi, tu sois là mais la Bible l'avait déjà dit c'est terre présent Alléluia il est réservé pour le feu parce qu'il y a un feu monsieur alors nous on le savons. Nous, nous avons plus un grand progrès c'est plus que les progrès que vous avez d'avance Dieu nous a annoncé les choses d'avance donc nous regardons les hommes nous disons, mon Dieu d'amour si tu connaissais Dieu mon frère et mon soeur, ma soeur, n'y pas confiance dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est une grâce. que okay. Dieu nous parle par sa parole. S'il y a un livre que vous devez, quand vous vous asseyez, vous vous entourez. Bon, je n'ai rien dit pour le smartphone, tout ça, pour tablette, tout ça, vous promets, ça n'ai pas de problème, vous savez. Mais s'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez, que partout vous passez. Parce que vous, vous... savez, vous le savez, non Chacun de vous, une fois qu'il a oublié son téléphone, c'est comme s'il a une petite crise cardiaque. Mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. mon téléphone, mon Elle dit que vous... si le diable vous a déjà eu, c'est pas possible. Le téléphone fait maintenant partie intégrante. Tu peux même oublier ton mari, mais pas ton téléphone. Ah oui, mais, mais si tu butes ton téléphone, merci. tu ne vas même pas manger, il faut le trouver. Où est-ce qu'il est mon téléphone Tu ne vas pas dire, ah mon mari il est où Ma femme il est où Je ne vois pas ma femme, je ne vois pas... Mon... Non, non, non, non, non, mon téléphone. Et puis on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce téléphone en question Le diable, il est vraiment rusé. écoutez, il est malin. Tu as l'impression que c'est précieux ce qu'il y a de téléphone. Mais qu'est-ce qu'il y a de téléphone WhatsApp Facebook Et comment ça Aidez-moi, vous qui connaissez. encore Tout ça inventé par des ânes pour occuper votre esprit. Mais c'est vrai. TikTok. Depuis le matin, t'as as TikTok, Et tu es toujours. Et tu es toujours. On t'est C'est ça le problème. Mais frère, s'il vous plaît, asseyez-vous un peu, refusissez. Qu'est-ce que moi j'ai faire avec Oh, euh, mademoiselle, elle est devenue ceci, c'est le aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est devenue encore Oh, j'ai de. Oh, qu'est-ce que mes frères euh, Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ta vie Qu'est-ce qu'ils ont vraiment à voir Et d'ailleurs, ça vous a pollué. Vous savez, j'étais hier, je ne sais pas où vous dire, en parlant. J'étais avec les enfants à la maison. Si, les commence commencent à bouger maintenant. J'étais seulement avec les enfants à la maison. Suivez-moi, très bien. Et puis, ah, vous savez, comme les enfants d'aujourd'hui disent, les colis viennent toujours par la poste. Ces jours-là, j'étais assis. Ils commencent à rire. Ces jours-là, j'étais assis. Et puis, j'entends seulement, En une journée, une personne peut livrer deux fois. Alors, j'étais là, si je regardais, je dis, bon. Et puis, un um, certain euh, ah papa, j'ai dit oui, j'ai reçu un colis, ça c'est elle. J'ai dit, tu as reçu un colis chez lequel Oh, avec joie. Oh, oh. Et puis, euh, elle, elle, elle, elle ouvre les cartons. Alors, si je regardais les cadres, oui, j'étais assis. Euh, puis, elle ouvre, le carton, je elle ouvre les cartons, je regardais. Puis, elle ouvre les cartons, dit, pouf, oh. Et puis, elle était comme ça, dit, ah, si, elle fait quoi euh, Vous appelez ça basket La <rire> a ah, chaussure basket. Là, comme ça, là. Non, pas toi. Lève-toi pour que Ça, on va pour... Lève-toi. Voilà, tu fais ça. Vous l'avez vu j'ai oh, juste regardé, j'ai dit dis J'ai dit c'est ça tu dis, oui. J'avais passé commande spéciale et c'est arrivé. Il dit, et puis il fait sortir son sa chaussure basket en question et puis il faisait il dit voilà. Il dit Oh, ici il dit regarde. Et puis il me dit il me donne. Moi je ne faisais pas attention. Et puis il me donne. J'ai regardé il Et puis, tout d'un coup j'ai dit c'est pour qui? Il dit oh c'est pour moi. J'ai dit pour toi. Il dit bon. Alors j'ai dit Mets-les un peu au pied. Non, je ne vais pas les voilà. Et, et puis, comment ça me regarder. Moi, j'ai dit, dit c'est bizarre. <rire> il dit, mais papa, tu connais quand même, quand même, ce sont des baskets que l'homme. Je dit, non, c'est rien, mais aujourd'hui, quelque chose me fait bizarre. Et elle me regarde, il dit, mais donne-moi un peu de voix. Et puis, il met à son pied. J'ai dit, mais et quand tu mets la jupe, tu mets avec ça Il dit, mais papa, tu m'as toujours vu ça. Moi, je dis, mais en fait, je crois que je ne te voyais pas bien. J'ai dit, je ne sais pas si je dormais ou quoi. Il dit, mais tous les jours je passe devant toi. J'ai l'impression que je ne voyais pas bien. Il dit, mais comment ça se dit Aujourd'hui, c'est comme si les voiles étaient tombées. J'ai dit, donc, toi, tu mets la jupe avec ça. J'ai dit, mais un peu, que je vois. Et puis, j'ai dit, regardez-la un peu. Regardez un peu. J'ai dit, mais c'est les pieds d'un homme ou le pied d'une femme Oh, mais on remet toujours. dit, mais non, non, je pose la question. C'est les pieds d'un homme ou les pieds d'une femme Et puis commençons à me regarder. Alors mon bébé était là, puis regardez, il dit, mais, mais, mais papa, c'est quand même vrai. Mais, je dis, mais non, je n'ai rien dit. Dites-moi, est-ce que ça c'est les pieds d'une femme ou d'un homme J'ai dit, j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte Bon, ne prenez pas ça mal, hein, vous êtes libre. Hein, je n'ai pas dit que je prêche maintenant les chaussures. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte jusqu'à quel point les, les diables vous a détruit Toi, avec ta chute. Tu prends un sabot aussi gros comme ça. Ah j'ai dit, mais c'est pas possible quand même. Où est la féminité J'ai dit c'est pas possible. Et capa-t-il, J'ai dit, mais c'est pas possible ça J'ai dit ça, c'est pas normal. Et j'ai dit, mon besoin, chéri, donne-moi un peu, montre-moi un peu les sociaux pour dames elle est allée sur les nettes. il dit mais papa je ne trouve pas grand chose j'ai dit qu'il ne pas je ne fais que des baskets baskets. j'ai dit ça c'est le diable j'ai dit les baskets c'est quand même enfin, entre nous hein. mais c'est quand même pour peut-être le sport ou peut-être pour, pour les hommes hein, mais il mais, y en a oh il ne faut pas vous fâcher il hein. oui. ne faut pas vous fâcher j'ai dit ce qui s'est passé ne sortez pas les pasteurs moi j'ai dit que tous les jours je regardais je vais pas me dire mais c'est pas possible. aujourd'hui c'est bizarre. Quand j'ai touché ta chaussure, puis j'ai dit, d'une nuit, tu mets une petite, quelque chose m'a ouvert les yeux. J'ai dit, c'est pas normal. Le diable est tenté de détruire les femmes. J'ai dit, c'est vrai quand même. La beauté, quand même, une femme, c'est quand même une femme avec des pieds, mais pas avec un gros sabot comme ça. Et puis, il met la jupe, et commence à marcher avec les sabots comme ça. J'ai dit, non, vous déformez même les marges des enfants. Eh oui, j'ai dit ça, c'est, vraiment un problème. Alors, ils ont commencé à chercher maintenant les chaussures. Et j'ai dit, on a, on est, j'étais là en train de s'asseoir, j'ai dit, chercher les chaussures. Et puis, on a commencé à trouver, j'ai dit, mais regardez un peu les chaussures, les, les, les, les femmes, ils s'y mettaient un peu là-dedans. Et puis, dis, ah, mais c'est vrai, papa, mais n'avait pas compris. Mais c'est vrai, on mettait des bazar comme ça, Il dit, mais en fait, vous, vous, vous rendez pas compte? Le diable est train de pouvoir vous détruire. Et voilà, moi innocent, je dis ça comme ça, c'est moi qui en tout cas, je dis, quand même, vous réfléchissez un peu tout de même, je sais que vous allez vous fâcher, mais regardez comment Dieu fait les choses. Je suis resté, j'étais je, je, je, je, je, à ça, oui. Puis je suis resté, et votre soeur, la maman, lève-toi. Bon, s'il bah, faut ils vont confesser. Et puis, j'étais là, je ne sais pas comment ça a commencé, je commençais à parler. Je dis, mais c'est bizarre quand même, comment les diables vous a déformé. Je dit même toi aussi, il semblerait que tu avais aussi la paire de dis, oh, le gros sabot, là. Et puis, il me regarde, il me dit, je dis, je, dis, je, dis, je n'ai jamais réalisé qu'il y avait un souci avec ça. Et puis, il me dit, oui, mais tu sais quoi je dis, je dis, Et puis, il me dit, écoutez bien, ça c'est... Il me dit, tu sais quoi Je dis, qu'est-ce qu'il y a Je dis, parce que c'est aujourd'hui que mes yeux sont ouverts. Il dit, mais... En fait, il s'est passé une chose, je dis laquelle. Eh bien, je ne voulais pas te le dire, parce que j'avais vu. Ah, ah, ah, parce que les professeurs de l'école de couture, vous savez cela. Non? Oui. Et, et, et, et là, on a lancé donc euh, la mode, on a dit, que vous n'avez pas moi qui dit, mais aujourd'hui, maintenant, on dit, mais on fait en sorte que les femmes, d'après ce qu'on a dit comme la mode, il faut que la femme s'habille, mais qu'il y ait quoi Non, il ne touche quoi Merci. J'ai trompé. Donc, en fait, on veut que vous, femmes, ça c'est la mode, que quand vous vous habillez, que vous ne restiez pas féminin, mais qu'il y ait une touche masculine. C'est-à-dire, dans ce que vous avez, il faut que vous ayez euh, quelque chose qui, qui ressemble à l'homme. C'est vrai ou pas Voilà. Alors, vous savez ce qu'elle me dit Écoutez bien, écoutez bien. Vous savez ce qu'elle me dit Elle dit, je ne voulais pas te le dire. Parce que je me disais que s'il avait entendu cela avant, il pouvait nous empêcher de porter. J'ai dit, mais Dieu est bon Alors pourquoi toi tu cachais Tu savais ça qu'il savait ta masse masculine, Et comme tu étais un peu... Et puis tu dis, je cache tout, mais Dieu a ouvert mes yeux. Mais maintenant j'ai vu que ce n'est pas possible. Bon, ça c'est ce que je rends comme témoignage. Hein. Parents, parents, maman, fille, histoire, ne m'en voulez pas. Je vous ai rendu témoigné. Je n'ai pas calculé. Il va dire, oh, le pasteur comme a regardé, puis il est venu. Non. J'ai dit, bien, l'enfant a reçu son beau cadeau. Et puis il dit, papa, regarde, effectivement. je dit, oh, quand avez vous... dit, puis je regarde, puis je regarde, je regarde, je regarde, puis tout d'un coup, puis je lui pose la question, c'est quoi ça Il dit, mais quand même, tu as. Parce qu'il en avait encore d'autres comme ça. Il m'a fait descendre à la main. Si vous venez chez moi cet après-midi, vous pouvez les trouver. Et gros comme ça. On appelle ça. Elle comment Elle force. Donc quand vous voyez elles Force, ils sont comme ça. Je dis, mais comment tu peux marcher avec des gros bazar comme ça au pied Et puis il me dit elle-même, hey, c'est difficile de marcher avec, c'est pour ça que. Je dis, mais tu dis ça, mais pourquoi vous vous tuez et ça Elle force. Dis, on va vous faire porter n'importe quoi. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est que on dit, euh, le monde nous donne des choses. Et que nous, nous ne pensons pas hein, à pouvoir se poser la question, mais est-ce que c'est man... Bon, maintenant, je répète encore, frères et soeur, ne, faites, ne soyez pas distraits. Hein. Je répète encore, il ne faut pas aller m'en vouloir pour dire, ah, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on qu fait Chacun de vous est libre. Vous voulez porter des goodies de 5 km il n'y a pas de problème. Vous voulez porter des, des air data ou des air force, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas m'en vouloir. Je dis, je parle saisis ce que je crois que Dieu parle à ses enfants. Il pas dire, oh, le passeur là-bas commençait à imposer, alors qu'on nous a dit que c'était des pantalons. Oh, J'ai dit, vous êtes libre. Portez ce que vous voulez. Frère, n'allez pas raconter aux gens là-bas, ah, c'est dimanche, ici on a entendu, il est passé à la vitesse des autres choses. Maintenant, il commence à empêcher les, les frères de porter des, des, des, des baskets et tout ça, alors que ça n'a pas le problème. Non, non, non, non, non, non, vous les permettez de porter des baskets comme vous voulez. Moi, j'ai donné un témoignage. Que Dieu a permis que je puisse savoir Alors, ceux qui sont des enfants de Dieu... Ah, je crois qu'il y a peut-être des gens qui se posaient des questions. Ah ben, ben voilà, ben, ben voilà. Qui se demandait, mais comment est-ce possible que... Hein, C'est quand même, on commence à porter des, des choses. À, les gens se posaient des questions. Alors Dieu a répondu. Une ah, question à vous. Alors, dans la maison, ne vous fâchez pas, les pasteurs, les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous réalisons que Dieu dit que chaque semence produit selon son espèce. Alors, chaque chose doit réussir à sa place. Amen. Ah oui. Alors, quand on reste finalement dans l'original, alors on voit que même dans la nourriture, parce que frère et soeur, Dieu a permis que nous puissions dans la nourriture pour la bonne santé. Mais aujourd'hui, le progrès. Le progrès fait que quand nous mangeons, au lieu de pouvoir maintenant être en bonne santé, ben nous devenons toujours malades. Et vous savez pour quelle raison Parce que les hommes ont estimé qu'il faut faire quelque chose de plus. Et qui fait que ça frappe à l'œil, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit, frère et soeur, il faut toujours revenir à la Bible. Là. Dans tous les domaines de votre vie, la Bible doit être effectivement la règle. Pas qu'une obligation, non. Mais une référence, effectivement, dans laquelle vous, vous dites, mais qu'est-ce que, parce que, frère et soeur, lui qui a créé la création est un acte d'amour. Le désir qu'il a effectivement quand il a créé l'homme, c'est que l'homme soit en bonne santé. Il dit Je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Pas que tu sois malade. Non La maladie ne vient pas de Dieu. Non, monsieur. La vie vient de Dieu. C'est pour ça que, quand la maladie est venue, Dieu a donné la guérison. Parce que l'homme que toi et moi nous sommes Dieu nous a créé pour que nous soyons heureux Amen Bien sûr Le bonheur fait partie Je vous rappelle encore Dans les scènes Écritures, Qu'est-ce qu'il nous dit Dans le psaume au chapitre 1 Heureux donc l'homme Qui ne marche pas C'est le conseil des méchants Qui ne s'assit pas en compagnie De mon cœur et qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne s'effletit point. Tout ce qu'il fait, voilà Ça, c'est ce que la Bible t'a dit, toi C'est pour ça que nous réalisons et que nous comprenons que nous avons eu quelque chose de tellement si important dans notre vie, et cette chose, effectivement, nous a été donnée tellement si simplement, pas avec des complications, c'est là que le problème vient. Parce que l'homme, lui, il veut quelque chose qui soit compliqué. Vous savez, je me suis posé la question une fois, vous pardonnez, pardonnez. Et quand nous étions donc aux études dans les, ces, ces niveaux universitaires, il y avait dans le cours, c'était micro-économie, je crois que c'était macro-micro-économie. Et dans ce cours-là, il y avait une partie dont on parlait de ce qu'on appelle calcul infinitésimal, de comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, que infinitésimal, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez de l'infini pour pouvoir arriver à pouvoir faire encore des infinis, des infinis, sur des infinis. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais quand on va travailler, ces calculs-là, on va faire quoi avec Alléluia Alléluia Non, mais on est en train de remplir la tête des enfants avec des choses que vous n'utiliserez jamais. Je vais vous dire, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine économique, oui, je l'ai fait. Ah oui, dans le domaine-là, oui, j'étais dedans. Mais je n'ai jamais utilisé les infini infinitésimales. Jamais. C'est ça. Pourquoi je vous dis cela, mon frère et ma sœur Parce que vous vous tuez beaucoup dans les études pour rien. Et quand vous sortez là-bas, vous dites, oh, j'ai réussi, j'ai un bagage, j'ai un bagage. Vous n'avez rien du tout. Vous avez une illusion. Le véritable bagage que vous pouvez que nous avons. Vous savez, frères et nous relisons cela comme nous l'aimons beaucoup. Job chapitre 28. Il nous parle effectivement, frère, de comment même l'homme peut chercher l'or et les diamants et tout ça. Dieu dit, est décrit ça parce que Dieu les sait. Amen. Amen. Tout ce que l'homme peut faire sur la terre. Dieu les savait d'avance. Parce que qui donne les capacités à l'homme? Mais c'est bien Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez, frère, je peux aller beaucoup plus loin et que vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pour que nous puissions avoir la certitude, frère, que si nous avons la foi, n'ayez pas honte de dire aux hommes sur la terre que moi je crois en Dieu. L'Évangile c'est une puissance. Frère, vous vous êtes, vous êtes avez la fierté de dire voilà j'ai fait des études des pas moi des des de, de, de, de, pour pour soigner les animaux je donne un exemple que je suis comment on appelle ça « Vétérinaire, vous sentez bien. Vétérinaire, je suis... » ah, Je ne sais pas si on appelle docteur de vétérinaire, mais bon. On dit, mais, Non, je donne l'exemple, il faut savoir. « Ah, j'ai fait des études. Je suis diplômé diplôme de vétérinaire. Tu, tu te vantes de pouvoir soigner les animaux. Je soigne les chiens, je soigne les chiens, je soigne les poulets, je c'est ceci. Et tu, tu te sens vraiment... » Enfin, tu te sens... Je suis vétérinaire. Je ne pas dit que c'est mauvais, hein. Mais de là à dire que je crois en ces Dieu du puissant, tu as honte de pouvoir dire que je crois en Dieu. Et lui, là l'orgueil dit que je soigne les animaux, je soigne les chiens, les chèvres, les vaches et tout ça. Est-ce que vous comprenez Parce que mon frère et ma soeur, il est absolument nécessaire que vous puissiez voir que croire en Dieu, c'est une grandeur. Amen. Frère, quand vous sortez dans la rue. Vous savez. Il y en a des gens qui, qui, qui croient à des saletés du balivernes, mais ils se pointent là dehors, effectivement, en montrant, vous trouverez eh, tous ces mandats, avec Dieu là-bas, les, césis, les jours de la jours, ils vous montrent effectivement qu'ils sont, mais toi, tu es un chrétien, ouais, enfin. tu sais que tu es au-dessus de tout ça. Ouais. Les chrétiens, c'est lui qui sort dehors, il marche avec assurance ouais. Parce que lui, il est sûr de qui il est et d'où il vient. Pourquoi Parce que l'assurance de là où il est, effectivement, par rapport à ce qui est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un livre dans le monde qui peut être comparé à ceci. Parce que d'ici, tu connais ton origine. Oui, monsieur. Oui, madame. C'était qui Noir sur blanc, clair et net. Que l'homme n'est pas sorti dans des mécanismes du néant comme ça pour se faire. Non, l'homme a été créé. Et celui qui l'a créé a vraiment bien pensé. Il lui a donné tout ce qu'il faut. L'homme est parfait, monsieur. Ce n'est pas qu'on devait le modéliser, le changer. Non, une fois créé, il était parfait. Alléluia, les machines on doit améliorer On doit, mais pas l'homme Depuis la création jusqu'à aujourd'hui Parfait Alors je dois me réjouir De ce Dieu qui fait les choses D'une manière extraordinaire Non seulement il m'a crié Mais il a fait de moi Alors ça c'est un miracle parce que quand on crée quelque chose, ça devient un joujou, non On a fabriqué, c'est un joujou qu'on peut utiliser et puis larguer. Mais là, tu n'es pas un joujou, non Tu es un fils Oh frère et sœurs, ça, aucun homme ne peut le faire. Vous pouvez fabriquer des robots, ça reste la machine. Frères et sœurs, voyez la hauteur de cela. Afin que vous puissiez réaliser pourquoi, frères et sœurs, les diables et tous ces démons se jouent bien de tous ces gens que vous voyez dans la rue, mais à vous, ils ne s'approchent pas. Alléluia. Les mondes charnels ne voient pas. Ils ne voient pas que les démons ont peur de vous. Bien sûr que c'est la vérité. Or, les démons sont aussi puissants puissance qui dirige. Quand on vous fait sortir les smartphones et tout ça, les démons sont derrière. Ah ben oui, c'est pour ça que vous êtes devenus des drogués des téléphones. Parce qu'il y a un esprit derrière. C'est important que vous compreniez cela. Mais il faut être un fils de Dieu pour savoir doser l'utilisation. En fait, une machine ne peut pas dominer sur toi. Depuis que Dieu t'a créé, il t'a dit tu dois dominer Amen. sur toute chose. Aujourd'hui, tu te laisses dominer par tout, n'importe quoi, même les chiens, même les chats. Est-ce que Dieu t'a donné à toi Ça, c'est pour ça que et tout ça, nous ne l'avons pas été chercher chez quelqu'un, nous l'avons trouvé là, ici, Amen. parce que. Il a dit, l'auteur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Donc, si toi, tu n'as pas cru, il doit dominer sur toi. Mais dit, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un honneur. C'est écrit comme ça dans un pierre, non Son honneur se montre pour vous à vous qui croyez. Et il dit aussi que nous sommes une race royale, un sacerdoce royal, bien sûr, c'est ce qui est écrit qu dans les saintes écritures. Et pour n'avoir pas cru, les choses sont différentes pour eux. Donc, nous réalisons que quand nous croyons, il dit, mais en mon nom, à mon nom, ils chasseront les démons. Alors, pour chasser, il faut que tu puisses avoir les dessus. Et ils imposeront le mains aux malades. Là où Satan a mis le poison, nous avons l'autorité de enlever le poison. Amen. Amen. Amen. C'est pour ça que <coughs> un fils de Dieu, une fille de Dieu, reconnaît ce qu'il est. Ce n'est pas quelqu'un qui gêne Ou qui gémit tout le temps. Mm -hmm. Parce que nous, nous l'avons bien sûr que oui et ça c'est parce que il y a l'ignorance quelque part je disais je parlais je ne sais pas avec qui j'ai dit, c'est vrai qu'on est des hommes pour ce mois de coups, les critiques ça fait souffrir mais prenons l'exemple de Paul et Silas ils étaient en prison on le frappait on le frappait mais vraiment on le fouettait ils avaient raison de pouvoir quand même chercher à pouvoir se plaindre en disant que nous sommes quand même des serviteurs de Dieu. Pourquoi on nous maltraite comme ça C'est comme si Dieu nous a abandonnés. C'est pas possible qu'il permette que les gens... Parce que c'est vrai que c'est terrible ce que Dieu est Dieu, Dieu. On ne doit pas se figer dans ça doit être comme ça. C'est Dieu qui fait ce qu'il fait. Parce qu'un homme comme Paul, un grand homme de Dieu comme ça, Dieu permet qu'on puisse le flageller. Oui, oui, oui. Mais pendant qu'on le flagellait, il ne se plaignait pas en disant Seigneur, moi, regarde-moi quand même. Des... Non, non, non, non, non. Par contre, ce qui sort de lui, c'est quoi C'est la louange, l'adoration, la reconnaissance à l'endroit de ses dieux. Et plus tu louais Dieu, plus tu reconnaissais ses dieux, alors la scène a changé. Parce que toi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu peux changer la situation. Vous, vous le saviez Je vous donne trois exemples. Je crois que c'est dans le 2 roi au chapitre 4. Élisée, en tant que serviteur de Dieu, vous connaissez, il est descendu à Sunin. Je pense que ton nom, c'est pas d'abord pas Sunin, mais il était dans une ville là où il y avait une, une veuve. Et cette veuve, effectivement, son mari était un homme qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur. Le roi 4. Regardez ce qui est extraordinaire. Vous voyez peut-être le lire parce que pour les gens vont se dire, mais il n'a pas lu. Regardons dans le roi, chapitre 4. Pour que nous puissions voir, réaliser ce que nous détenons. Et la part de ce du 2 roi chapitre 4 ah, bah, oui, <coughs> oui. voilà oh. voilà c'est la oui. oh. voilà 2 rois au chapitre 4 verset 1 il dit une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée vous entendez en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel vous vous souvenez de la parole de Dieu n'est-ce pas oui, oui oui oui vous connaissez cela que notre Dieu est vraiment un Dieu de sa parole, David l'a dit j'ai été vieil, jeune et j'ai vieilli je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain donc il y a longtemps je vous l'ai dit ici, il dit frère et sœur glorifiez Dieu de ce que Dieu vous a connu et qui vous a connu la grâce de pouvoir croire ce n'est pas seulement pour vous comme vous l'avez cru c'est aussi pour votre postérité oui le jour où vous partirez dans ce monde, étant toujours un fils de Dieu et à la fois Dieu, vos enfants à vous, Dieu continuera à poser sa main sur eux. Votre famille à vous, Dieu continuera. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons nous réjouir. C'est un privilège. Vous savez, vous avez vos familles qui sont à l'étranger, à différents endroits, vous pleurez. C'est vrai qu'on n'a pas de moyens, mais nous avons de moyens. C'est vrai. Nous avons des moyens. Parce que les moyens que nous avons, c'est Dieu qui en a à disposition. D'une manière ou d'une autre, effectivement. Bien sûr, tous ceux pour lesquels vous pleurez, vous priez, pour que vraiment vous fassiez quelque chose pour dans leur vie, Dieu va le faire. Amen. Frères et sœurs, Dieu va le faire. Amen. Parce qu'il nous a dit, croyez que vous l'avez. Vous savez... J'espère que juste simplement ces témoignages ici, peut-être que la sœur se souviendra encore. Notre sœur, Carole, qui nous a rendu son témoignage avec autant de joie, comment Dieu a fait pour sa fille Yacinthe. Vous vous souvenez Elle nous a envoyé des photos. Quand Yacinthe était avec les parents, ça a été douloureux lorsqu'il est parti. Il a dit qu'il ne les verrait presque plus. Donc la sœur, comme elle aime beaucoup ses enfants. Et puis c'est une sœur qui a la foi, qui a aussi du respect. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, voilà frère, et la Sainte est partie. Elle m'explique presque tout en fait. Et la manière dont Yacinthe est partie, c'était douloureux, déchirant pour le papa et pour la maman, parce que c'était au couple pour et tout. Si elle s'est soubise, j'ai dit, Sœur, les que tu vois qui est partie ici, elle reviendra. Tu auras l'occasion de pouvoir, à pouvoir vivre avec ta fille, c'est sûr. Parce que c'est ton enfant, toi. Et toi, tu es une fille de Dieu. Dieu accordera la grâce à cause de ton amour à toi, et de ta foi à toi, pour que ta fille puisse revenir. Et vous savez, ça passait du temps. Et comme le temps passait, ça semblait comme si il ne reviendra jamais. C'était tellement difficile et dur. Mais après, vous avez entendu. Au temps marqué de Dieu, Dieu sait vous donner ce que vous lui avez demandé. Mais quand vous lui demandez avec foi, il a les oreilles et il entend. Et il agit. Alors, regardez bien, il dit, « mais Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Et ce qui est extraordinaire, Élisée la regarde, il lui dit, « Que puis-je donc faire pour toi ?» Parce qu'elle est venue s'adresser à cet homme qui est un serviteur de Dieu, qui est un prophète de Dieu, Élisée. Et regardez bien, cette femme, quand elle est venue s'adresser à cet homme, elle, elle avait l'assurance quelque part que Dieu va faire quelque chose au travers de lui. Et puis maintenant, que il dit mais Que puis-je donc faire pour toi Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison ?» C'est là que, quand nous regardons cela, nous disons, « Dieu est vraiment extraordinaire. <rire> » ça c'est quand même fort extraordinaire cet homme de Dieu pose la question à la femme qu'est-ce que toi tu as à la maison et la femme lui répondit ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile donc si Dieu a permis que la question soit posée comme cela c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose dans la maison de la femme dont le Seigneur avait vu et qu'il voudrait utiliser cela pour la gloire de son nom. Oui, mais vous n'avez pas saisi, regardez très bien. Et il dit, maintenant, regardez bien. Il dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins. C'est un homme qui dit ça à une personne. Que le Seigneur accorde la grâce. Il lui pose d'abord la question Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison Parfois, un homme de Dieu peut poser la question à une personne. La personne se dit Mais pourquoi il me pose une telle question Je vous ramène encore quelque part. Que Dieu te bénisse. La femme samaritaine. Vous vous souvenez il <rire> conversait, il conversait, et puis le Seigneur lui pose la question Va chercher ton mari. Il dit Mais pourquoi tu te cabres sur mon mari Nous sommes ici pour nous voir parler effectivement au bruit pour l'eau qui vient de faire donc la question de mon mari là-dedans. Parce que le Seigneur savait. Que la solution au problème de cette femme, c'était en rapport avec la question qu'il lui a posée. Parce que tout son problème était là. Non, non, laissons la base. Alors il lui dit, mais qu'as-tu donc à la maison Qu'est-ce que tu as à la maison Elle avait quelque chose à la maison. Que Dieu te bénisse mon frère. Elle avait quelque chose à la maison. quand tu lui as répondu, je n'ai rien du tout. Eh bien oui, parce que Dieu ne va pas utiliser des grandes choses que tu vois, à ce que tu t'attends effectivement en fait, que ça soit fait ceci et cela, mais en fait, Dieu va te confondre à l'action qu'il va faire. Frères et sœurs, quand nous prions pour vous, n'attendez pas que le Seigneur puisse répondre à la manière dont vous vous attendez que cela se fasse. Mmh. Dieu va faire de telles sorte que parfois vous soyez surpris en disant Mais ce n'est pas possible. Amen. Je ne m'y attendais pas, ça de comme ça. Mais oui, parce qu'il est Dieu. Amen. Alors il dit Maintenant, il lui dit maintenant, Va voir tous tes voisins. J'aime Dieu. Amen. Il dit Va chez tous tes voisins. J'ai dit Si cette sœur-là avait eu encore la, la compréhension, je pense qu'elle l'a eu. Et pouvait aller ramasser tous les voisins, même qui sont là-bas, les vases. Parce que regardez très bien, frère, ça. quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le, mais au maximum. Amen, amen, amen, amen. Vous vous souvenez des yeux qui ont dit Mais il faut frapper. Vous vous souvenez, non Il a fait comme ça. Le prophète dit Mais si tu avais frappé encore plus, tu aurais eu tous tes ennemis. Puisque tu as fait comme ça, vous connaissez l'écriture il, dit, il dit, mais, Donc il dit, mais, va demander au dehors de vase, chez tous tes voisins, pas chez quelqu'un. Vous suivez cela Parce que la bénédiction du Seigneur que je vais donner est toujours grande, mon frère. Ah, ne limite pas le Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma soeur. ne limite pas Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez simplement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous continuons, je vais dire rapidement parce qu'il y en a trois. Elle ah, dit mais, dit, mais dit, et, et, et, Ah, voilà, j'aime Dieu, Dieu, Dieu. Regardez comment elle même insisté ici. Elle dit Chez tous tes voisins, il dit mais, Va demander au dehors des vaches, tous tes voisins, dit Tu de, vas donc des de vases de vase vides. La femme ne comprenait pas. Des vases vides. Et puis il dit Et n'en demande pas un petit nom. Ok, ok. Vous voyez, frère, quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez et Dieu vous donnera. C'est vrai, frère. Il est n'est pas un petit nombre. Donc, ramasse tout ce que tu peux ramasser au maximum. L'obéissance à la parole de Dieu est une grâce. Nous avons un problème, tous ces personnes c'est toujours discuté. Quand on te dit, sœur, fais ça, ou fais ceci, oh mais, il est il un homme, qu'est-ce qu'il peut savoir Mais c'était un homme. Oui, Élisée est un homme, 100% comme vous et moi. Il dit à la femme, effectivement, va chercher des vases, effectivement, vides, hein, des vases vides, mais pas en petit nombre, en grand nombre. Regardez il dit, quand tu seras rentré, il lui parlait là sur place, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras donc dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, réfléchissons. La femme n'a qu'un vase. Et dans ce vase là il y a quand même un peu d'huile dedans. Cet homme qui se tient debout ici, il lui dit, « Va demander des vases de ville chez tous tes voisins, pas en petit nombre, mais en grand nombre. Donc, remplis même ta maison. Et quand tu as rempli ta maison, rentre dedans, tes enfants aussi, et puis ferme la porte. <rire> Parce que tu as pleuré pour ces enfants-là. Mais il faut qu'ils soient aussi dans cette bénédiction, c'est sûr et certain. » Bien sûr que oui. Il dit, mais ferme la porte derrière toi. Et puis, prends maintenant les vases que tu as de chez toi là. Commence à remplir. Et il dit ici, si, il dit, il dit, tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Maintenant, il en a beaucoup de vases. On dit, tu verseras dans tous ces vases. Mais moi, j'ai qu'un peu de lui comme ça. J'ai demandé tout ce. Quelqu'un peut dire, de même fait, mais pourquoi il m'a fait demander autant de vases hein, chez mes voisins hein, et, et Je ne sais pas, il peut dire, voilà, je te donne encore 6 000 euros ou 2 000 euros pour le souci de ton problème. Je donne un exemple. Mais il ne m'a pas donné l'argent. Il me dit de ramasser des vases vides. Et je n'ai qu'un petit, il me dit, je dois mettre de lui dans tous ces vases-là. Vous pouvez commencer à pouvoir aussi travailler. Mais non, l'homme lui a dit, bien qu'il était un homme, la femme a regardé. Elle est rentrée, elle a obéi. Et regardez, frères et sœurs, avec un petit vase d'huile, il a commencé à pouvoir verser dans chaque vase vide. Donc, chaque fois qu'elle versait, avec une vase vide, dans un vase, le vase s'est remplissé. Et quand ça s'est remplissé, elle mettait de côté, ses enfants donnaient encore le vase. Donc, en fait, à un certain moment, c'est comme si elle ne se rendait pas compte. C'est ce que Dieu fait avec Amen. vous. C'est vrai, mon frère et ma sœur. Vous pleurez, vous pleurez. En fait, Dieu est tenté de vous répondre. Afin de pouvoir vous donner. Vous ne le voyez même pas encore sur vos yeux. Et la femme était dans le voir rempli effectivement, parce que, humainement parlant, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas possible. J'ai un vase qui n'a pas beaucoup d'huile, je verse, et ceci, c'est plein. Et puis je passe encore l'huile. De... Lorsque toutes ces vases sont remplis d'huile. Il demande à son enfant, donne-moi encore un autre vase. L'enfant dit, maman, il n'y a plus de vase. Qu'est-ce que l'écriture dit ici Il dit, alors il dit, dans verset 5, il dit, alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, les vases, hein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Quand elle a dit cela, la Bible dit Et l'huile s'arrêta Juste simplement une parole qu'un homme Il lui a dit La femme est entrée effectivement Elle a obéi C'est pour ça qu'on dit toujours Respect aux serviteurs de Dieu Un homme qui sert Dieu Mon frère Ne pourra pas être votre camarade non, monsieur. Et c'est ça que c'est important. Vous pouvez être avec lui comme ça, il va être immédiatement. Il peut changer à tout moment. Okay, okay, ce n'est okay, pas okay, l'homme, okay, okay. mais c'est celui qui tient les vases en main. Alléluia. Parce que quand Dieu change, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Alors quand il vous dit quelque chose, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui dit. Amen. Parce que, il ne veut pas remplir lui dans les vases. Non. Regardez encore ce qui est merveilleux. Parce que c'est ça qui est merveilleux, frère Ça. Quand il a parlé à la femme comme ça, il dit, bon, va, va remplir, effectivement. Et puis la femme a fait, effectivement, qu'elle a vu les vases remplis, effectivement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'homme de Dieu avait une vision plus longue. Mais il a regardé la femme, comment elle va d'abord obéir, effectivement. La femme a obéi. Et puis maintenant, regarde très bien, on dit, ici si. lorsque les vases, verset 6, lorsque les vases furent pleins, il dit à son fils, « Encore un vase ?» Mais lui répondit, il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et vous pouvez dire qu'effectivement, bon, ça, ça reste chez moi à la maison, il n'y a pas de problème, j'ai de l'huile. Puis bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ah, oui, oui. <rire> ah, Et que Dieu nous aide. Oui, oui, oui. Vous savez, frères de sœurs, c'est ça que ça montre effectivement ici. Quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas faire des choses comme l'on pense, comme on suppose. On a besoin de la conduite de l'éternel. Ah. On a besoin que les seigneurs nous disent effectivement, et c'est ça, et c'est ci, et c'est ça. Ça, c'est quand on est bien disposé, en fait. Il a la rapporté cela. Il est très bien il dit, mais... Il a, là rapporter, il a là le rapporter à l'homme de Dieu. Il regardez bien. Il a le rapporté à l'homme de Dieu. Et il dit, ça c'est l'homme de Dieu. Il dit à la femme, ce qu'elle ne savait pas. Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils de ce qui restera donc toutes ces vases là qu'il disait de pouvoir remplir il ne comprenait pas pour quelle raison. or le projet c'est qu'il avait déjà pu que c'était que, que la femme puisse vendre ces vases là et quand il aura vendu, mais il aura plus d'argent il va payer la dette et puis évidemment aussi l'autre il va vivre aussi avec des enfants la même Élisée, chapitre, non 174, verset 8, j'allais témoignage. Il témoignages un jour Élisée passait par Sunem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 Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. » Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunami. » Pourquoi le demande « d'appeler cette tsunami ?» Parce que la dame a fait quelque chose de tout son cœur. Elle a vu son... Elle a voir son mari parce que... Il dit « Mais cet homme est un homme de Dieu. Et je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Et son mari aussi tout son cœur accepté. Et on a fait un endroit là, une chambre confortable, effectivement, et l'homme donc, Élisée a regardé la femme, effectivement. Il dit, mais ça me touche le cœur. Mm -hmm, ça me touche le cœur de voir qu'elle a fait ça. Il dit, mais appelle-la Il envoie son serviteur gaz appelle-la. Écoutez bien, il dit, appelle-la, qu'elle vienne. Et voilà que <rire> la femme vint, écoutez bien,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 vous désirez vraiment que la bénédiction se repose sur la personne. C'est un homme de Dieu. Donc, il sait ce qu'est la valeur, qu'une âme se dérange pour pouvoir faire quelque chose pour lui, qu'il y ait une maison, qu'il y ait si, ceci cela, tout ça et ceci, effectivement. Parce qu'il a même été supplié son mari pour que quelque chose de bien se fasse. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur a dit Mais ce que vous avez fait, à c'est celui que j'envoie, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ah oui, quand vous aimez un homme de Dieu, vous aimez Dieu. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. C'était qui dans les Et chaque chose que vous faites à lui, c'est à Dieu que vous le faites. Ah oui, et chaque chose que vous faites, il y a toujours une. Autre. Cette récompense ne pourra pas manquer. Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Alors nous continuons. Alors il dit. Voilà, mais il dit, mais que faire donc pour elle Géazir répondit, mais elle n'a point de fils. Maintenant, regardez très bien. Il ajoute en disant, et son mari est. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la dame était mariée, elle vivait avec son mari, mais son mari était vieux. Quand on dit vieux, ça veut dire qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Il est resté attaché. Et alors voilà que quand on l'a regardé, effectivement, Géasi a regardé, ils ont bien observé, on a compris que la femme n'avait pas d'enfants. Mais comme elle était aussi là, en regardant l'Élysée et les autres, elle était dans sa pension, se disant que je suis sûr que, en fait, je, je vivrai comme ça, je mourrais comme ça, sans enfants, parce que mon mari est vieux. Elle était convaincue. Naturellement, elle le savait. Amen, amen. Ah, bien sûr, l'homme était vieux. On dit, mais naturellement, ça veut que non, je ne veux pas avoir d'enfants, mais je ne vais pas me plaindre. On lui a posé question Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On va pour tout le roi. Il dit non, je habite parmi les, ma famille. mais Il est très bien. Quand maintenant Géazi a dit qu'il n'a point de l'enfant, son mari est vieux, il a bien insisté vieux. Regardez ce qui s'est passé avec un homme normal. Quand on regarde les normal, quand Dieu prend la place, l'homme dit ceci. Et il dit, appelle-la. Géazi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Vous savez, je suis parti dans ce pays ici qu'on appelle Jamaïque. Mm -hmm. Mm -hmm. Jamaïque. Amen. Je suis arrivé en Jamaïque. C'est la vérité, je vous dis. Je en Jamaïque, effectivement. Il y avait euh, une personne qui m'a reçu avec sa femme. Et j'ai logé chez eux. Il me nourrissait. Sa femme prenait soin. Ce que je vous dis, 100% vrai. Dieu m'a moi. Tellement... Il nourrissait. Je me nourrissait. Je me sentais tellement bien. Mais je regardais aussi, effectivement, là. J'ai vu que là, dans la maison... Il n'y avait que le monsieur et la femme. Oh, on sait que dans un pays comme là, je effectivement, eh ben, les gens ont beaucoup d'enfants. Je, je, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ben, on, voit, on voit que le monsieur, combien d'années, il y a combien de temps vous êtes mariés et Il y a quand même un bon temps. Il me dit, mais, mais pas d'enfants. Et c'est la femme, je parlais avec le frère avec j'étais, mais c'est la femme qui vient maintenant dans la chambre où nous étions. Alors, euh, elle me regarde, elle me demande, elle me dit, mais euh, j'ai quelque chose à pouvoir vous demander. C'est vrai que je suis marié avec mon mari, mais euh, on a tout fait, on n'a pas pu avoir d'enfant. Et alors, euh, je voulais vous demander si vous ne pouvez pas prier pour moi, pour que euh, je puisse avoir un enfant. Et alors, vous savez, cette pensée-là, d'Élysée avec la femme tsunamite me venait dans l'esprit. Et ce qui est extraordinaire, Dieu que je serre ce c'est que j'étais avec un frère. c'est un jeune frère. C'est le frère Epi, je crois que certains le connaissent, mais il est déjà rentré à la maison, je pense. Ça et alors, hum, et, je lui dis, c'est quand même bizarre. Pendant que cette femme se tenait ici devant moi, il y a cette image-là d'Élisée avec la, la dame de son ensemble de qui m'est passée par l'esprit. Alors je rappelle la femme, j'ai dit, mais c'est quand même bizarre. Dans la Bible, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis je la regarde, je vous dis le vrai, je la regarde, j'ai dit, mais madame, lorsque je reviendrai, et ça Dieu me témoigne, lorsque je reviendrai dans votre pays ici, toi madame, tu vas avoir un enfant, ça sera une fille. Oui, oui, oui. Je suis rentré. Quelques années après, on est venu me chercher à l'aéroport en passé. Et la dame a insisté pour que j'aille chez elle. Amen, amen. Je n'avais pas bien compris. Je retournais chez elle. me dit, hey, « Hé, qu dit qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit, « Mais j'ai maintenant un enfant. » Et c'était une fille qu'elle avait là. Donc, j'ai vu cette fille de mes propres yeux. « Non, oh, oh, Tu es grand. »« il, il fait des choses d'une manière assez extraordinaire. Bon, la tsunami, effectivement, je vais vite arrêter. Voilà que euh, l'homme de Dieu lui a dit cela. Et puis l'année prochaine qui a suivi, effectivement, ben, la femme a eu un bébé. C'était donc un garçon. C'est un garçon a grandi, et puis avec son papa dans le champ, tombé malade. Et voilà que ce qui est extraordinaire, c'est que la maman avait son enfant sous ses genoux et l'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé, qu'est-ce que la maman a fait Il a pris son bébé mort, il est allé le coucher sur les lits qu'il avait donnés à Élisée. Il a couché là et puis il est descendu. Elle envoie un message à son mari. Il dit Envoie-moi un de tes serviteurs avec une ânesse Alors le mari lui dit Mais qu'est-ce que tu Pourquoi tu demandes ça le mari me dit Mais est-ce que tout va bien La femme dit Oui, tout va bien. Il dit Mais où veux-tu aller maintenant Il dit Je vais voir l'homme de Dieu. Il dit Mais ce n'est pas la pleine lune, ce n'est pas donné. Pourquoi Il dit Non, non, non, tout va bien. Il a envoyé effectivement aussi donc, son serviteur avec cette ânesse et la femme, elle est montée. Jusqu'à ce que... Et, et, Élisée, quand il a vu, il a vu, il dit, mais la femme a un problème. Il dit, mais le Seigneur m'a caché cela. Il a dit, le Seigneur m'a caché. Parce que ce que lui, en tant qu'homme de Dieu, pouvait faire, ce n'est pas ce que lui voulait, mais c'est ce que Dieu montrait. Donc, chaque véritable homme de Dieu, c'est ça qui est important. Quand vous vous tenez devant lui, s'il vous raconte des histoires, effectivement, c'est ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais à un certain moment, faites attention, quand il, est, quand il est avec vous, il y a quelque chose qui doit changer. Quand ça change, effectivement, Dieu lui montre la chose, ce que vous, vous êtes, et ce qui va se passer. Et Alors, à ce moment-là, il peut vous dire que ça, ça va se faire comme ceci. Vous vous souvenez, je vous ai rendu un témoignage aussi, et puis je termine par là aussi, de notre frère Samuel, vous connaissez, non Frère Samuel était dans mon bureau, il est toujours vivant, il est là la présence, parce qu'il était il interprète, il, il, il, il, il était dans mon bureau, il pleurait. Il dit, moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Frédéric Il me dit, mais, mais j'ai perdu trois enfants. J'ai dit, mais frère Samuel, et je, lui, je le regarde bien, j'ai dis, tu as perdu combien Trois. Alors je lui pose la question, mais si Dieu t'a donné des triplés, c'est-à-dire trois bébés à la fois, est-ce que tu vas les accepter Il est là. Il me regarde d'abord, je lui bon, je répète encore, est-ce que si Dieu t'a donné trois bébés, maintenant, tu as des trois bébés, tu vas les accepter Il a dit oui, j'ai dit, fais venir ta femme. La Saint vous la connaissez, non Je lui repose la même question. Je lui dis, mais ton mari a dit que vous avez perdu trois bébés. Oui, c'est vrai. Je lui dis, mais maintenant, si Dieu te donne trois bébés à la fois, tu vas accepter. Elle a dit oui. J'ai dit, mettez-vous à genoux ici. Et j'ai prié pour elle. Vous connaissez la suite, non Amen. Elle a eu trois bébés. Trois bébés. Un, deux, trois. Ils sont vivants jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. Vous le savez, effectivement. Alors c'est pour dire qu'effectivement, que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu historique. Ça, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Hein? Et les choses que Dieu a fait dans les scènes Écritures, c'est que des hommes... Mais ça, les hommes dans ce monde ici, effectivement, c'est pour vous montrer la puissance qu'il y a dans la Bible. Amen. Que Dieu peut prendre un homme normal Alléluia. et il en fait un Dieu. Amen. Amen. Bien sûr. Amen, amen, oui, monsieur. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il en fait un Dieu. Amen. Ça, la technologie, la science ne peut pas le faire. Amen. Un homme peut se tenir là, il te regarde, il te dit ce qui va arriver dans les temps à venir même lointain. Amen. Et ça vient d'où Dans les saintes écritures. C'est pour ça que quand la femme a vu que l'enfant était mort, elle n'a pas paniqué, puisqu'il savait que la personne qui m'a donné cet enfant, elle est vivante. Donc je dois retourner sur la personne. Bon, celui qui t'a donné la bonne santé, celui qui t'a sauvé dans le mais il est toujours vivant. Alors quand tu as un problème, tu sais où aller consulter. C'est vrai frère. Oui, nous avons des docteurs, j'en suis heureux, on le consulte. Mais frère et soeur, mais d'abord la parole. Amen. Que disent donc les saints écritures Parce que c'est la vérité frère et soeur. Le problème c'est notre foi. La vérité. Il dit, aucun médecin frère et soeur ne peut vous guérir. Il n'y en a aucun. Aucun scientifique ne voit que La preuve, c'est qu'on a corona aujourd'hui. C'est toujours, on, on tâtonne là, on tâtonne là. Mais combien n'avons-nous pas prié pour les gens qui avaient le corona qui sont Amen. guéris Amen. Amen. Amen. On, peut, on peut leur dire, mais monsieur, vous êtes en télé pouvoir chercher des solutions. On a la solution. Amen. Ils ne vont pas vous accepter. Non, ils ne vont pas vous accepter. Vous dites, mais non, mais monsieur, la personne qui a le corona, on va prier, va trier. Mais vous êtes quand même témoin, non Amen amen. Si on veut même témoignages ici, non. même dans le soins intensifs. Et on a prié, il a senti la puissance là-bas, même les gens qui étaient avec lui, c'est pas possible, c'est pas possible. Et messieurs sort du lendemain à l'hôpital, et corona disparaît C'est la vérité, frère. On n'a pas fait l'injection là, ni l'injection ici. Non. Simplement pourquoi Psaume 91 l'a dit hein. Eh bien, nous mettons en pratique ce qui est dans qu la parole de Dieu. Il n'y a pas un livre sur la terre, vous pouvez dire, mais quand on lit, on met en pratique, la chose s'accomplit. Non, la Bible, oui. C'est pour ça, faire et soeur. Vous qui êtes devenus peut-être pour la première fois, je vais m'arrêter pour ne pas tenir trop longtemps, vous dites qu'il a été long. Je voudrais que ce soir, ce matin, cet après-midi, que vous puissiez comprendre que quand nous nous rassemblons et que nous prions, nous chantons, nous ne sommes pas des perroquets ou des gens qui chantent en l'air, nous servons le Dieu vivant. Amen. Pourquoi, monsieur Parce que nous avons eu la grâce. Amen. Vous, vous ne l'avez pas vu. Mais nous, nous l'avons vu. Amen. Donc c'est Jésus que nous servons. Il est vivant. Amen. Et la Bible, effectivement, c'est la parole Amen. de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi Parce que Dieu a prédit des choses ici. Amen. Et ce sont accomplies exactement à la lettre. Amen. Et nous sommes témoins. C'est pour ça que quand nous chantons vous voyez la joie et puis l'amour effectivement, et vous voyez une puissance qui descend, c'est ce Jésus-là Il a dit que là où deux ou trois sont Amen. assemblés à mon nom Amen. je suis au milieu d'eux, c'est pour ça que nous vous invitons, venez goûter ce Jésus Amen. quand vous l'aurez goûté vous rendrez aussi témoignage qu'il est vivant qu'il n'a pas changé Amen. et qu'il donne aussi la vie, Amen. que Dieu vous bénisse lève vous que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous soutienne et qu'il vous fasse ici. Alors, je voudrais que mon grand avance. Il y a ces cantiques qui chantent bien aussi. Euh, je ne sais pas comment ça commence, mais je sais que c'est la référence. Que... J'étais glorifié, été glorifié. Mais je vois mon frère là-bas qui est assis là-bas, mon bien-aimé. Sois bienvenu, que Dieu te bénisse. Oui, avec mon frère à côté. Soyez le bienvenu. J'ai je... senti je... Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci. Je te glorifie, Dieu.